Dans cette vidéo, nous allons voir le chiffrage international, c'est-à-dire comment on va lire et comment on va écrire les accords donc, dans le chiffrage international. Donc déjà, il faut bien comprendre que nous, on a l'habitude de dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais voilà comment ça va se passer. Le La, ça va être le A. Donc Ici, ça ne va pas être le La, ça va être le A. Le Si, ça va être le B. Le Do, ça va être le C. Le Ré, ça va être le D. Le Mi, ça va être le E, le F, le Fa, ça va être le F, le Sol, ça va être le G, donc A, B, C, D, E, F, G. Donc on va se mettre en tonalité de Do majeur. Et on va voir les accords de chaque degré de cette gamme. Donc on va commencer par le premier degré, Do majeur. Et voilà comment ça va donc s'écrire, comment ça va se chiffrer, C, Maj. On va pouvoir trouver également, tout simplement, écrit C. Alors, donc, C, c'est Do, hein, puisque, donc, A pour La, B pour Si, et C pour Do, hein, par de Do, donc c'est C. Et donc, lorsqu'on va dire C, tout simplement C, par défaut, ce sera un accord majeur, de Do majeur. Donc là, c'est écrit C maje, mais vraiment, écrire C, c'est préférable, parce que par défaut, donc, ce sera majeur. Sur le second degré, on a ici D mine, pour, D, pour Ré mineur, hein? donc C, D, en fait ça suit les lettres de l'alphabet, hein? donc A, B, C, D, Ré mineur, hein? donc D mine. On verra également écrit D et un petit moins, ou bien D et un petit m pour mineur mais aussi on pourra trouver comme ceci des mines sur le troisième degré, c'est la même chose on a un accord mineur cette fois-ci de mi, donc ça va être e, mine ou e, petit m ou e avec un moins pour mineur sur le quatrième degré là on voit fa f maje, donc f pour fa maje pour majeur et on verra plutôt écrit f tout simplement, encore une fois par défaut, juste le nom de l'accord, la lettre, hein, en l'occurrence, ce sera un accord majeur. Cinquième degré, g majeur, on verra plutôt écrit G, tout simplement. Donc, Sol majeur. Sixième degré, a mine pour La mineur, donc c'est pareil que les autres accords mineurs, on verra plutôt A-m petit ou A avec un moins. Et pour le septième degré, on verra B dim. Alors B, c'est Si, hein, et Dim pour diminuer. Mais on verra plus souvent, plus fréquemment, B avec un petit rond pour diminuer. Pourquoi pas l'écrire également. B, petit m. Ensuite, un petit B et un 5. Pour Si mineur, bémol 5. Donc on va préciser que la quinte est bémol sur cet accord. Effectivement, hein, on a ici un Si mineur avec une quinte bémol. On pourrait également bien sûr dire donc Si diminué, ou bien donc B soit le petit m ou soit le moins hein, pour mineur et bémol 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour aller beaucoup plus loin, cliquez sur l'image qui s'affiche maintenant sur l'écran. Vous accéderez ainsi à un cours complet qui vous permettra de booster votre apprentissage du clavier moderne.